Bonjour, notre cours d'aujourd'hui porte sur les figures d'analogie, à savoir la comparaison et la métaphore. L'objectif de notre cours, c'est d'identifier la comparaison et la métaphore, distinguer la différence entre elles, identifier le comparé le comparant est l'outil de comparaison, Identifiez aussi la métaphore et ses caractéristiques. D'après les recherches que vous avez effectuées concernant les figures d'analogie et d'après ce que vous avez déjà vu, vous avez constaté qu'une figure d'analogie est un procédé de pensée qui consiste à remarquer une similitude entre deux choses, deux personnes ou deux situations, deux notions différentes qui possèdent un ou plusieurs points communs. Les deux figures qui sont concernées sont la métaphore et la comparaison. Dans un premier temps, on va voir la comparaison. Pour illucider euh, donc la comparaison, je vous ai choisi un exemple de Rimbaud qui est tiré du recueil "Rêver pour l'hiver. Alors l'exemple est le suivant, un petit baiser comme une folle araignée te courra par le cou. Alors ici dans cet exemple, vous allez voir qu'il y a deux choses qui sont comparées. C'est le petit baiser qui est comparé à une folle araignée et l'outil de comparaison, c'est comme. Dans un premier temps, vous allez constater qu'il n'y a aucun point de ressemblance, il n'y a aucune relation entre le petit baiser et, bien entendu, euh, l'araignée, une folle araignée. Donc je vais essayer de vous expliquer donc euh, le premier élément notre premier élément c'est un petit baiser qui est appelé comparer comparer parce que on va le comparer à quelque chose d'autre donc un petit baiser dans le coup euh, dans, dans le coup, à un élément qui lui ressemble au départ complètement différent et étranger parce qu'il n'y a aucun point de ressemblance le, le, la chose à laquelle on a comparé une folle araignée, elle est appelée Comparant avec un moyen comparatif qui est comme. Ici, le poète rapproche deux réalités euh, dissemblables, c'est-à-dire deux réalités où il n'y a aucun point de ressemblance, mais après l'effort du lecteur, il semble effectivement se rapprocher. Pourquoi parce que les petits baisers multiples font l'effet d'un petit araignée qui se pose sur le cou et fait un aller-retour. Donc les petits baisers multiples dans le cou courent et chatouillent comme le ferait un petit araignée. Et là, après l'explication, vous allez voir qu'il y a un point de ressemblance entre l'effet de chatouillement que propose ou bien que fait la folle araignée avec bien sûr le petit baiser que euh, le poète euh, donc envoie ou bien fait à sa bien-aimée. D'après l'exemple que nous avons déjà vu, nous pouvons déduire que la comparaison est une figure de style qui rapproche deux choses ou deux personnes qui ont un point commun. elle comprend toujours un comparé, un comparant et un outil comparatif. La comparaison rapproche deux termes ayant des points communs en utilisant des constructions grammaticales exprimant la ressemblance ou la différence. En général, la comparaison établit un rapport d'égalité dans lequel on peut utiliser aussi que ou autant que, comme l'exemple suivant, mon ami est aussi malin que moi, ça c'est un rapport ou bien un rapport d'égalité, la comparaison peut aussi utiliser un rapport de supériorité, dans lequel on peut utiliser les moyens comparatifs plus que, moins que, comme l'exemple suivant, le train est plus rapide que la voiture. Donc ici, le train, c'est le comparé, la voiture, c'est le comparant, et bien sûr, l'outil de comparaison, c'est plus que, qui entretient un rapport de supériorité. Dans un dernier temps, la comparaison peut exprimer ou bien établir un rapport d'infériorité dans lequel on peut utiliser les moyens comparatifs moins que, par exemple, comme l'exemple suivant, les enfants sont moins forts que les adultes. Dans cet exemple, le comparer, ce sont les enfants, le comparant, ce sont les adultes, et l'outil comparatif, c'est moins que, qui établit un rapport d'infériorité. Si la comparaison nécessite un comparé, un comparant et un outil de comparaison, la métaphore par contre est différente. C'est ce qu'on va voir dans l'exemple suivant. L'amour est une maladie. Alors dans cet exemple-là, nous avons le comparer qui est l'amour, le comparant qui est la maladie. Par contre, et contrairement à la comparaison, il n'y a pas d'outil de comparaison. C'est ce qu'on appelle la métaphore. La question qu'on peut se demander, quelle est la relation entre l'amour et la maladie? Et c'est une question qui est évidente. Alors, je vais vous répondre à cette question. La relation entre l'amour et la maladie, c'est qu'ils ont un point commun. Le point commun, c'est la souffrance. Parce que quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui va souffrir dans la mesure où, euh, parfois, il ne va pas trouver sa bien-aimée. Peut-être qu'elle est loin, peut-être qu'elle n'est pas avec lui. Ça, d'une part. D'autre part, il va toujours, toujours penser à, à, cet, à, ce, à cet être qui est plus cher. Et bien sûr, la souffrance, on peut même la trouver dans la maladie, parce que dans la maladie aussi, on va souffrir. Dans le deuxième exemple, « Ma jeunesse est un ténébreux orage ». C'est un exemple qui est tiré de, du poème L'ennemi de Baudelaire. Ici, Baudelaire compare sa jeunesse à un ténébreux orage. Pourquoi? Donc, donc là, tout d'abord, on va relever le comparé qui est ma jeunesse, le comparant qui est un ténébreux orage. Par contre, quelle est la relation entre la jeunesse et le ténébreux orage Tout simplement parce que sa jeunesse a connu beaucoup de soucis, elle a connu beaucoup de chagrin, c'est pour cette raison qu'il la comparait à un ténébreux orage. Donc déjà, l'orage, c'est le mauvais temps, l'orage, c'est la nature qui est, euh, si vous voulez, euh, qui est furieuse, hein? et un ténébreux, ténébreux c'est-à-dire sombre par rapport à la couleur. Donc il y a l'orage et il y a la couleur sombre du ciel qui s'ajoute à ça. Donc ce non seulement sa jeunesse était triste, mais elle était beaucoup plus encore. Donc ce qui nous permet de mieux le comprendre, pourquoi parce que si, si jamais il nous dit « sa jeunesse était triste », on peut comprendre qu'elle est triste, mais on ne peut pas imaginer cette image qui est plus expressive. Mais lorsqu'il nous dit « ma jeunesse est un ténébreux orage », là, on va découvrir que sa jeunesse, elle est beaucoup plus triste qu'on l'imagine. C'est pour cette raison qu'il a fait appel, bien entendu, à cette image expressive qui est la métaphore. Et d'après ces deux, ces, deux, ces deux exemples, on peut constater que il s'agit non pas de la comparaison, mais bel et bien de la métaphore. Ce qui va nous ramener à donner une certaine conceptualisation de métaphores et c'est la question sur laquelle je vais vous répondre dans l'étape suivante. D'après tout ce qui était dit, on peut déduire que la métaphore est une figure de style qui consiste à désigner un terme, un objet ou une idée par un autre terme ou ensemble de termes qui signifie autre chose. Il s'agit donc d'une comparaison sans terme comparatif. Par contre, il arrive que le terme comparer soit absent, c'est-à-dire on ne trouve que le comparant. Dans ce cas, le message poétique semble plus énigmatique, c'est-à-dire il n'est pas du tout clair. Comme dans l'exemple suivant, cueillez votre jeunesse. C'est un exemple de Victor Hugo tiré de son poème qui est très célèbre, Mignonne. Dans cet exemple, la jeunesse est comparée, et le comparer plutôt, la jeunesse c'est le comparer, mais le comparant est implicite, c'est-à-dire il n'est pas clair, car il ne figure pas dans la phrase, il est caché. C'est seulement à cause du verbe cueillir que je peux imaginer que la jeunesse est comparée à une fleur. Dans l'exemple « cueillez votre jeunesse », le poète demande à la fille de profiter de sa jeunesse tant qu'il est encore temps, parce que si jamais elle ne profite pas de sa jeunesse, elle va finir par vieillir et elle va finir par le regretter. D'après tout ce qu'on a vu, je suis persuadé que vous avez bien assimilé les caractéristiques de la comparaison et de la métaphore, ainsi que la différence entre ces deux figures d'analogie. Avant de vous quitter, j'aimerais vous livrer cette pensée sous forme d'une métaphore à méditer. La vie est une bicyclette. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Sur ce, je vous remercie et je vous dis à bientôt dans une prochaine leçon qui va concerner d'autres figures de style bien promettantes.